yo tout le monde c'était Rydil, on se retrouve pour le succès, il nous faut un plus gros vaisseau qui consiste à piloter un pélican et un fantôme dans la mission Nouvelle Alexandrie. Vous pouvez le réaliser dans n'importe quelle difficulté et je vous recommande d'être au moins deux joueurs, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça. La première étape va être d'aller chercher un pistolet à plasma ainsi qu'un jetpack qui sont soit dans la discothèque soit dans l'hôpital et ensuite on va aller choper un benshee. Un bon spot c'est euh, au niveau de la tour à proximité de la discothèque Donc c'est assez facile à faire quand vous avez le jetpack et le pistolet à plasma À savoir que vous pouvez réaliser cette étape à n'importe quel moment de l'Easter Egg Mais là je l'avais réalisé au début de la mission Donc une fois que vous allez activer les trois objectifs principaux On va se diriger vers cette même tour qui est à côté de la discothèque et un interrupteur va apparaître euh, quand vous descendez un petit peu sur le côté de la tour et au niveau du plafond donc là il vous faut un jetpack pour y accéder euh, à savoir que si vous n'avez euh, pas chopé de banshee vous pouvez le faire à deux comme on le fait ici Mais si vous avez déjà un banshee vous ne pouvez pas abandonner le banshee sinon il despawn donc vous devez garer le falcon et ensuite aller activer l'interrupteur vous pourrez dès lors vous suicider respawn sur votre allié qui ira à côté du falcon et réaliser la suite du trick la suite de celui-ci c'est de se diriger au niveau de la grande tour qui a un gros trou au milieu et dès que vous allez passer au milieu celui qui a un falcon va avoir un pélican et celui qui a un Banshee va avoir un fantôme à savoir que vous n'êtes pas obligé de conduire personnellement les deux véhicules étant donné que si euh, vous avez les deux véhicules à deux joueurs ça vous compte le succès donc c'est un des autres avantages d'être deux Dès lors la carte n'aura plus de limite pour vous et vous pourrez aller par exemple dans le vaisseau Covenant et voir qu'il y a une espèce de cube bizarre à l'intérieur ou encore aller très loin hors map et voir les textures moches du décor. Euh, quoi qu'il en soit je vous conseille de vous amuser un petit peu une fois l'easter euh, est réalisé puisque c'est assez sympa. Voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, vive Halo.